Alors les amis, beaucoup actuellement vont se demander euh, Voilà, il mal euh, ne produit plus les cartes euh, Voici, euh, on va aller à LMC, on va aller au crypto Laissez-moi vous donner les avantages d'avoir cette carte-ci Alors d'un, que vous soyez au Cameroun ou ailleurs Et que vous avez votre carte prépayée UBA Vous avez l'avantage avec L'ère à laquelle on est en train d'entrer des crypto-monnaies. Je parle d'en train euh, d'entrer parce que euh, c'est un monde nouveau pour beaucoup. C'est un monde nouveau pour tout ceux-là qui viennent de connaître les liens C'est un monde nouveau pour tous ceux-là qui sont en train d'entrer dans le monde de l'économie numérique, particulièrement des crypto-monnaies. Alors, que je puis vous dire aujourd'hui, avec vos cartes, quand vous ne voulez pas venir acheter vos crypto-monnaies dans mon entreprise ou dans une, entre une autre entreprise, bien entendu, pour acheter vos cryptos, vous pouvez utiliser votre carte. D'accord? Vous pouvez utiliser votre carte. Vous pouvez utiliser votre carte aujourd'hui pour acheter les cryptos. Vous pouvez utiliser votre carte aujourd'hui, sachez-le, pour acheter vos LMC sur LB Bank. Pour ceux-là qui ne le savaient pas et qui se demandaient, oh tiens, euh, comment on va au limo coin maintenant? Vraiment, les retraites ça ne va plus me servir la carte. Oh oui! En fait, c'est maintenant que votre carte va vous servir. Parce que, L'objectif, c'est de vous rendre indépendant ou alors vous pouvez vouloir acheter la crypto à 2h du matin. À 2h du matin, moi, je dors. Donc, ça ne sert à rien de m'appeler à 2h pour me dire, Madame Olga, je vais les cryptos. Bien que ça va vous revenir plus cher d'acheter directement avec une carte, mais au moins, vous avez le service que vous voulez à X heures que vous le voulez directement via les l'échangeur. Donc, que ce soit sur LB Bank, que ce soit sur Binance, vous pouvez acheter vos cryptos avec ma carte Bitcoin. C'est pour ça que je l'avais appelé une fois carte Bitcoin. Parce qu'avec cette carte-là, vous pouvez directement acheter vos cryptos aujourd'hui. Donc, pour ceux-là, communauté lié-bimal, qui avait vos cartes? Ne vous dites pas que non, elles ne vont plus vous servir. Oh non, en fait, c'est maintenant qu'elles vont vous servir. Parce qu'avec ces cartes, vous pouvez acheter vos USDT, que ce soit sur LB Bank, que ce soit sur Binance. Mais comme actuellement, on est encore nouveau dans le LMC, c'est là qui n'ont pas encore leur carte pour payer. C'est le moment de vous en offrir une. Si vous en avez déjà, alors ne la jetez pas. Si vous avez l'intention de la jeter, allez la récupérer. Parce que c'est maintenant qu'elle va vous servir. Et vous ne pouvez que acheter les cartes. Vous ne pouvez pas demander un retrait Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez même demander le paiement directement dans votre carte. Vous le saviez. Euh, je, vous venez inboxer. Je pourrais vous donner des plateformes. Elles sont plus chères que moi. Voilà. Elles sont plus chères. Ça vous revient plus cher de vous faire créditer directement. Mais je dis encore, quand vous avez besoin d'argent, quand vous avez une urgence, vous pouvez aller sur des plateformes et vous êtes crédité directement dans votre carte prépayée. Les miennes que je vends. Je vous dis encore, c'est possible. Vous recevez votre argent. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Donc, vous n'allez pas dire, vous n'avez pas d'argent. Si vous avez l'argent dans votre carte de crédit, vous avez l'argent dans votre carte prépayée UBA. Vous pouvez directement acheter vos limo coins sur l'échangeur LB Bank. Si ce n'est pas des limo que c'est des bitcoins et c'est des cryptos, des USDT que vous voulez, c'est cher, mais vous pouvez les acheter directement avec votre carte prépayée. Si vous voulez le moins cher, ok, rendez-vous dans mon inbox, je vous ferai moins cher, bien entendu, que ces échangeurs-là. Et c'est pareil, vous pouvez vendre et acheter avec vos cartes prépayées UBA. Les miennes que je vends en haut, je ne connais pas pour les autres. Je teste avec ma part. Donc, voilà, j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous allez comprendre l'importance et l'avantage d'avoir vos prépayés UBA. Peu importe où vous les avez prises, vos prépayés UBA. Bien entendu, je coach ceux qui viennent acheter Je moi. Je vais vous coacher, je vais vous encadrer, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ça, c'était pour la première partie de la vidéo. Pour la deuxième partie de la vidéo, les amis, comme je vous l'ai dit, on va à l'ère du numérique, on va à l'ère de la crypto où tout le monde veut comprendre. Alors, j'ai lancé un programme de formation spécial débutant pour tous ceux-là qui veulent savoir c'est quoi la crypto-monnaie, pour tous ceux-là qui veulent savoir manipuler les crypto-monnaies, pour tous ceux-là qui voudraient pouvoir acheter les cryptos sans toutefois avoir recours à leurs parents ou avoir recours à quelqu'un. Vous pouvez vous lancer vous-même et vous dire « Ah, c'est le moment d'acheter les MMC, c'est le moment d'acheter le Bitcoin, c'est le moment où c'est le moment de vendre. » Ces manipulations-là, nous vous offrons dans une formation accélérée d'une semaine en ligne et en présentiel. En présentiel, c'est bien entendu à Yaoundé et Dame et Ici, euh, derrière, espace Union Marche En ligne, ça sera via Zoom. Le prix, il est le même parce que les cours se feront en soirée et en ligne, les cours se feront à partir de 20 h 21h, heure du Cameroun et je ne sais pas pour que les, les autres puissent être à 20h dans leur pays avec les décalages horaires mais ça sera à 21h heure du Cameroun l'inscription c'est 30 000 francs cette formation ne coûte pas 30 000, vous le savez tous c'est pour faire euh, une promo pour encourager les gens à comprendre et pour tout ceux-là qui étaient découragés qui ne se découragent pas vous avez la possibilité de faire les cours en groupe vous avez la possibilité de demander les sessions euh, particulières c'est-à-dire si vous avez un programme très compliqué vous pouvez pas faire cours en gros. Vous voulez une session one-to-one. One, bien entendu, ça sera encore plus cher. Mais c'est possible. Donc, euh, les formations commencent le 1er décembre. Voilà. En ligne comme en présentiel. En présentiel, peut-être la date peut décaler en fonction des disponibilités des uns et des autres et des inscrits. Euh, dès qu'il y a cinq étudiants en présentiel, la formation va se passer. Pas plus de 5 personnes en même temps. C'est 5 personnes. Pas plus pas moins voilà donc les formations commencent le 1er décembre 2021 en 2022 tout le monde doit être crypto millionnaire tout le monde à pouvoir manipuler son portefeuille donc si tu n'étais pas encore inscrit si tu n'as pas encore fait ta réservation n'hésite surtout pas hein? je laisserai le numéro en description de la vidéo pour pouvoir euh, et même tu vas voir le numéro s'afficher à l'écran tu Fais un WhatsApp où tu appelles pour faire ta réservation, ton inscription. Et on va se dire, euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Euh, je crois que j'en ai terminé. On va se dire à très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche de notification. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao